Bonjour, c'est Laurence et je vais revenir vers vous pour euh, vous partager au fur et à mesure mes avancées. En effet, euh, donc depuis euh, avril 2019, effectivement, j'ai traversé cette question de la découverte du cancer et j'ai traversé ben, mes différentes découvertes au fur et à mesure et aujourd'hui, euh, nous sommes en 2022, euh, pour moi, j'ai envie de dire c'est quasiment fini, euh, je me sens guérie, néanmoins, il y a encore euh, toujours certaines étapes euh, à, à prendre en compte, hein, notamment le retour à l'équilibre, le fait d'arrêter euh, ou pas certains soins, d'en continuer, enfin, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à, à réfléchir. Et euh, il se trouve que j'ai traversé deux années, euh, alors on pourrait dire de chaos, mais je pense que qui n'a pas traversé des années de chaos, enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, bon, c'était très, très, très, très intense. Ça ne m'a pas laissé une minute à moi. Et j'ai tout juste eu euh, le temps de m'occuper de moi et de ma santé. Voilà, donc, euh, si je peux dire, l'avantage du c'est que souvent à un moment donné euh, le fait de se concentrer la mémoire est un petit peu, euh, un petit peu mis à mal et donc aujourd'hui je vais recommencer tout le processus heureusement je me suis noté plein de choses au fur et à mesure les années avant et je vais tout recommencer tranquillement c'est à dire que depuis quelques temps je recommence à manger avec moins de glucides je recommence à voir est-ce que j'ai pris bien la vitamine D, la vitamine C, etc et puis il y a également le fait de prendre ce qu'il faut pour avoir une peau qui, qui puisse se recréer sa propre élasticité après tout, tous ces traitements de, de chimio et autres et enfin euh, trouver un équilibre donc aliments, mouvement mouvements euh, un petit peu tout voilà donc je vais vous partager mes avancées au fur et à mesure et euh, ce que j'en ai compris ce qui a fonctionné ce qui a moins fonctionné euh, voilà de manière à voir euh, si on peut partager sur certains sujets plus d'actualité que d'autres à très bientôt bon courage à